J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble qui est le ou la gagnante du tag. Donc, qui est ici, qui est dans sa pochette, qui n'attend que de rejoindre une petite enveloppe et d'arriver dans votre boîte Donc, pour participer, il suffisait de laisser un commentaire constructif en fait pour dire ce qu'on avait pensé de la chaîne, enfin de la chaîne de la vidéo sur les PAFTAG, etc. Alors, j'ai eu pas mal de petits commentaires vraiment super sympa. J'en ai eu un vraiment exceptionnel, euh, très constructif. Voilà. Blague à part, j'ai donc mis le nom de tous les participants sur une petite liste Excel, comme d'habitude, avec le numéro, je vous la fais défiler derrière. Et euh, on va passer donc sur l'application pour le tirage au sort. Alors c'est parti, on reste dans le thème euh, des planètes, puisqu'on est encore dans le planétaire poursuite, il vous reste encore jusqu'à ce soir pour valider ce défi. Vous êtes prêts C'est parti Et c'est donc le 16. Alors le 16, qui est le numéro 16 Je regarde dans ma liste. Et c'est animaux Geocaching Vlog. Donc Zanimo Geocaching Vlog. Alors je le mets ici, mais vous l'aurez certainement derrière. Zanimo Geocaching Vlog. Tu, vas, tu as donc remporté le puff tag de la chaîne. Voilà, qui est ici, et euh, bah, tu m'envoies un petit message privé, ou je t'envoie un message privé, bref, on se contacte et je t'envoie ton petit puff tag. En tout cas, merci euh, de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo sur les puff tags, je ne savais pas si ça allait plaire ou ne pas plaire, parce que c'est quand même, euh, ça reste un dérivé du geocaching et qu'il n'est pas encore très présent en France, donc euh, vraiment, je suis super content que ça vous ait plu. Il euh, y aura d'autres épisodes vraiment détaillés dans le puff tag, donc ce sera sur la création, euh, sur la mise en... Enfin, l'achat, entre guillemets, la, la production du PAVTAG et il y aura certainement deux petites autres vidéos assez courtes euh, sur le site parce qu'il y a un autre truc à voir enfin bref, je vous en dis pas plus on garde un peu le suspense n'oubliez pas, vous pouvez encore participer au tirage au sort des 500 abonnés qui aura lieu donc le mercredi 11 à 19h en live sur Youtube avec gros euh, pour participer il suffit d'aller sur notre page Facebook de mettre un petit like et un petit commentaire sur le post dédié du tirage au sort et euh, bah, vous serez directement mis en place sur la liste pour le tirage au soir Pour la FAQ n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre cette, euh, en commentaire de cette vidéo tout simplement ou sur Facebook comme d'habitude ou par message privé vous avez déjà été très très très nombreux et nombreuses à m'envoyer des questions que ce soit pour moi ou pour Greux ou pour tous les deux donc n'hésitez pas, envoyez, envoyez, envoyez, toutes celles qui seront en commun je les réunirai et puis euh, bah, on fera ça euh, tranquillement euh, autour d'une un, petite boisson chaude comme d'habitude <rire> En attendant, portez-vous bien, je vous dis jeu amitié, bon courage pour ceux qui n'ont pas fini le planétariat et qui vont se battre contre la météo aujourd'hui. A très vite, ciao ciao